Moi, je suis informé de tout ce qu'il fait Orio depuis quelques années. J'ai un ami, il m'a informé, il y a une, euh, une nouvelle idée qui commence à naître, qui est l'idée, soit partagée de manière universelle, de manière juste. Et euh, quand j'ai entendu le mot juste, ça m'a beaucoup touché. Parce que dans la vie, la justice, c'est le plus beau cadeau. Parce qu'on considère... Euh, il y a une dièse, elle s'appelle Mazda. Et le premier conseil qu'elle donne, c'est de rester juste dans la vie. Parce qu'elle a pensé juste. Voilà, d'où euh, la chance de se retrouver aujourd'hui euh, engagé avec Orio. Et on pose toujours la question, vis-à-vis -vis de soi-même, comment on arrive d'être artiste. Euh, ou comment. Une... Avant-hier, j'ai parlé avec des amis et on parlait de mes œuvres. Et je l'expliquais, c'est la salle de l'homme qui parle, pas l'artiste. Et quand on pense d'être artiste ou artiste, c'est très compliqué. L'artiste appartient à un autre monde que moi je ne connais pas personnellement. Quand je suis conscient, hein, c'est-à-dire dans l'inconscient, l'artiste est né en fait. Et, euh, et dans l'article à 16 ans, c'est à 16 ans où j'ai décidé de devenir artiste. Je pense, euh, c'est vrai, je suis passionné de l'art, j'ai de la chance d'avoir mes parents artistes. Et d'avoir ma mère, elle est spécialiste dans la vannerie passionné des pigments, des couleurs, des énergies liées à la nature. Et mon papa, passionné de poésie et de sculpteur de pierre. On peut dire, euh, je suis né dans une famille de lettrés. Mais ce n'est pas forcément, on va devenir artiste. Mais j'ai commencé la calligraphie, euh, euh, c'est une rencontre, j'avais 5 ans en fait, j'ai commencé à pratiquer cet art. Et quand j'ai commencé cet apprentissage, j'étais bien, j'étais émerveillé, je me sentais bien avec moi-même. En fait, renouveler des idées, c'est le plus compliqué, comme être enceinte tout le temps. C'est les choses les plus complexes, je le considère. C'est là où euh, en fait, l'artiste, est en risque, le risque énorme. En fait, moi, je pense, euh, on, on vit à la frontière de la folie. C'est grâce à la folie qu'on les aide à, à créer des choses, de prendre des risques, d'aller de, de, au-delà dans la création. Parce que souvent, c'est le plus complexe dans l'artiste, c'est la création. Il faut la chercher, la création. Il faut l'imaginer. Et quand il n'y a rien, bah, tu restes vide, tu sans plus rien en fait. Et surtout renouveler, ça reste toujours un complexe. Souvent, grâce à la lecture, grâce au voyage, grâce à des rencontres. Il y a des gens qui viennent m'aider aussi, qui les croisent sur le chemin. La dernière fois, une fille, elle avait à peine 17 ans. Elle était dans le l'être avec moi, elle est en train de lire « le fleur de Mal* de Baudelaire. Je sais qu'au fond de moi-même, j'ai envie de, de travailler sur Baudelaire. Ça me donne envie. C'est des petites rencontres, des fois, qui changent tout. Moi, je suis très curieux, je tourne. Ici, dans l'espace, je suis curieux de voir les gens, qu'est-ce qu'ils font, les différentes associations de organismes. La curiosité, elle est nécessaire pour... Euh, on commence par soi-même, être curieux, qui je suis C'est la question. Vous imaginez, je vous pose la question, qui vous êtes C'est pas facile la réponse. Déjà, c'est une part de curiosité, d'apprendre. La, la curiosité, c'est un apprentissage au quotidien. C'est important d'être curieux. Ça n'a pas été sage, on peut dire.